Gabriel Gra, bonjour. La question des… Enfin, la fameuse bonjour. question des origines du virus, euh, très débattue, euh, a tourné autour de plusieurs hypothèses. Au-delà euh, de la question des origines, elle reste importante pour comprendre ce qu'est ce virus, comment il évolue, euh, ses variants. Mais euh, sur cette question des, des, des origines, euh, peut-on déconstruire les arguments les plus entendus C'est l'objet de notre, notre conversation. Et, et, et tout d'abord, euh, commençons par le commencement. Le Covid pourrait-il être lié On a entendu ça, ça fait partie des, des, des, des hypothèses les plus euh, frappantes. Pourrait-il après tout être lié à un programme d'armes bactériologiques euh, ou, ou bien même d'une manipulation humaine euh, à des fins de recherche qui aurait mal tourné, évidemment Alors, euh, pour la première partie de la question, c'est un programme d'armes bactériologiques. Euh, les coronavirus ne me paraissent pas... Euh, comme on dit en franglish uh, weaponisables, euh, ce ne sont pas des... Ils, ils ne codent pas pour des toxines violentes. Euh, ils n'ont pas des... n'entraînent pas des taux euh, euh, de létalité, en particulier pour le, le, le Covid-2. Euh, intéressant, si je peux utiliser ce terme là, euh, d'un point de vue militaire. Je, et, et en plus, on n'avait pas de vaccin contre et il n'y en avait pas. Donc, je ne vois pas vraiment euh, d'intérêt à aller essayer de bricoler des coronavirus pour faire des âmes bactériologiques. Ça me paraît hors de toute logique. La question qui est plus, beaucoup plus pertinente, est-ce qu'une manipulation humaine à des fins de recherche peut être à l'origine de ce virus ça, C'est une, une question qu'on peut effectivement se poser et que les scientifiques se sont posés. Les... Pour, Lorsqu'on se pose ce genre de questions, on va voir les séquences des virus, on regarde les analogies avec d'autres virus ancestraux ou d'autres virus de collection, on cherche où sont les mutations, on cherche les stigmates éventuels de manipulation génétique et on cherche à comprendre les stratégies qui ont amené par rapport à un virus qu'on peut appeler un virus parent euh, à, au nouveau phénotype du virus euh, qui nous intéresse, euh, en l'occurrence là, euh, pour un co coronavirus qui euh, semble venir des chauves-souris, est-ce qu'en laboratoire on aurait pu entraîner le fait qu'il qu infecte efficacement l'homme, euh, et comment En fait, ces analyses ont été faites par de très, nombreuses, très nombreux scientifiques dans le monde, et très très vite, et euh, leurs, leurs conclusions sont, sont claires et elles sont consensuelles, c'est que ce virus ne semble pas euh, venir de euh, manipulation humaine euh, et semble euh, venir de, de l'évolution en quelques dizaines d'années à partir de ce qu'on pourrait appeler un virus prototype euh, initial euh, qui est un virus de chauve-souris, un coronavirus de chauve-souris. Euh, cette situation est déjà arrivée deux fois puisque le SARS-1 de 2002-2003 venait de la chauve-souris via la civette et qu'on a pu tracer toutes les mutations qui, au cours des, des échanges entre, entre espèces, ont pu amener du, du virus ancestral de chauve-souris jusqu'au virus qui touche l'homme et qui, là, est beaucoup plus létal. Euh, C'est arrivé aussi euh, en 2012 avec le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, qui est passé de la chauve-souris au dromadaire, puis du dromadaire à l'homme. Donc, on a deux exemples indépendants naturels euh, pour regarder un petit peu quelles sont les mutations et les évolutions qui peuvent amener euh, d'un coronavirus de chauve-souris à un coronavirus de type SARS, donc syndrome aigu respiratoire sévère. Euh, de chez l'humain. Et donc, on a ce troisième cas qui arrive en 2019. Euh, en l'occurrence, la stratégie d'adaptation aux cellules humaines du SARS-2, donc du nouveau, n'est pas la même euh, que celle de, qui a été utilisée par les autres euh, virus et elle n'est pas la même que celle du SARS-1, alors même que ça vise le même récepteur chez l'homme, donc l'ACE2, qui est une molécule exprimée par, par les cellules humaines et qui permet l'entrée de ce virus. Donc, euh, non seulement les scientifiques ne voient pas de stigmates ou de signes dans leurs analyses de séquences euh, qui pourraient aller dans le sens manipula de manipulation humaine. Euh, mais en plus, ils voient que ce qui fait que le SARS-2 est adapté à l'entrée dans les cellules de mammifères par le récepteur qui s'appelle ACE2, est une stratégie tout à fait originale et qui n'est pas la même que pour le SARS-1. Et pour ça, ben, les scientifiques généralement manquent de, manque de, de créativité et vont plutôt reproduire ce qu'a fait la nature quand ils veulent, euh, quand ils veulent faire des études. Euh, et, et donc, les conclusions consensuelles sont que ce virus est tout à fait naturel. Euh, les, horloges atomies, les horloges moléculaires pardon, euh, qui permettent d'estimer de, le temps, euh, temps d'évolution à partir d'une séquence ancestrale euh, donnent quelques dizaines d'années d'évolution de ce virus pour dériver depuis le, le virus le plus proche trouvé chez la chauve-souris. Et donc, la, la conclusion aujourd'hui, euh, c'est que ce virus est naturel. Ce virus est le troisième, euh, troisième exemple de passage d'un coronavirus de chauve-souris vers l'homme. Et alors, probablement en passant par une ou des espèces intermédiaires, et c'est là qu'on a encore du travail à faire puisqu'on ne sait pas aujourd'hui, quelles sont les espèces là où les espèces intermédiaires qui, euh, qui seraient intervenues, là où l'on sait que pour le SARS-1, c'est la civette, et pour le SARS-le-MERS, c'était le dromadaire. Oui, c'est très clair. Donc, c'est d'origine animale, euh, manifestement. Donc, il y a un consensus là-dessus, ce, qu ce, qu ce que les spécialistes appellent une zoonose. Tout à fait. Euh, pour autant, on, on sait que dans les laboratoires de, de virologie, il y a des, on étudie les virus. Euh, les coronavirus sont une grande famille de virus. Et donc, il y a des collections de coronavirus de par le monde dans l'ensemble de, des labos de, de virologie. Enfin, en tout cas, dans de nombreux labos de virologie de par le monde, euh, ce, ce, ce coronavirus qui était donc émergent ou pré émergent je ne sais pas, depuis quelques dizaines d'années euh, sur ce principe d'horloge biologique, peut-il malgré tout être sorti à un moment d'un laboratoire par accident Alors, on a trois très beaux exemples de ce type de cas, en 2003-2004, avec le sars cest c'est-à-dire que, euh, un an après l'émergence initiale, euh, trois accidents de laboratoire, l'un à Singapour, l'autre à Taïwan et le troisième à Pékin. Euh, ont, euh, il y a eu trois accidents de laboratoire dans des laboratoires de niveau 3, donc des BSL3, qu'on appelle aussi P3, euh, qui ont entraîné des sorties du, du virus SARS-1, euh, sorties du laboratoire et euh, donc euh, des cas à l'extérieur avec un décès sur, euh, sur ces trois accidents. Euh, donc ça, ça peut, ça peut arriver. Euh, la question là, c'est ce virus peut-il sortir d'un laboratoire par accident Oui, les accidents de laboratoire arrivent. Euh, la deuxième question, c'est de quel type de laboratoire eh D'un laboratoire où il est manipulé. Les coronavirus sont manipulés en laboratoire de niveau 2, P2, ou en laboratoire de niveau 3, P3, BSL3. Les, les coronavirus euh, avant l'émergence du SARS-2, Seuls deux coronavirus étaient manipulés en niveau 3, c'était le SARS-1 et le MERS, puisqu'ils sont très pathogènes chez l'homme, et donc ils, avaient, euh, ils devaient être, eux, manipulés en niveau 3. Euh, et j'insiste tout de suite sur le fait qu'aucun coronavirus n'a jamais été classé niveau 4. Donc, ce ne sont pas du tout des virus qu'on va manipuler dans, des, dans les laboratoires de très, très haute sécurité euh, biologique. Euh, et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que euh, parfois des, des accidents arrivent comme en 2003-2004. Donc, euh, qu'est-ce qu'il se passe au moment d'une émergence si, si on accepte le fait que ce virus est naturel, ça veut dire que euh, ce virus est apparu et pour qu'il arrive dans, le, dans un laboratoire, euh, c'est un virus qui, qui touche l'homme. Pour qu'un virus qui touche l'homme soit à dans un laboratoire, il faut qu'on s'y intéresse. Pour qu'on s'y intéresse, faut qu il faut qu'il y ait des gens qui soient malades, c'est-à-dire qu'on entre dans la gestion d'une crise sanitaire, la gestion d'une émergence. Euh, lorsque des gens sont malades, leurs échantillons sont pris, sont envoyés en laboratoire d'analyse biomédicale, qui sont de niveau 2, BSL 2. Euh, et puis, euh, parfois, euh, dans des laboratoires de virologie, euh, par exemple hospitalier, pour faire des amplifications de virus, même si on ne sait pas s'il y a un virus. Donc, on recherche s'il y a un virus, on va mettre ça dans des systèmes de culture de lignée qui amplifient les virus. Et là, généralement, ce sont des laboratoires de niveau 3 qui, euh, qui agissent dans les hôpitaux. Euh, à ce moment-là, s'il y a un accident de laboratoire, ça veut dire que des travailleurs de laboratoire vont contracter l'infection qu'ils recherchaient dans le cadre d'une émergence. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent à faire partie du système qu'ils étudient eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire qu'on n'ajoute rien au système. Ça ne change rien. Si un, si un technicien de laboratoire ou un chercheur euh, attrape le, le virus de la COVID-19, qui n'est pas encore connu, mais parce qu'il le cherche, parce qu'il y a des patients, eh bien, ça fera un patient de plus, il va peut-être le transmettre à sa famille, et on est désolé, mais ça n'est rien de plus que les transmissions autour. Donc, euh, oui, un virus peut sortir d'un laboratoire, à condition que ce laboratoire contienne ce virus euh, et à condition qu'il y ait un accident. Ça arrive, c'est déjà arrivé, euh, donc rien ne permet l de l'exclure. En revanche, pour ce qui est du contexte particulier d'une émergence d'un virus qui, quand même, est très transmissible, avec une, une contagiosité relativement élevée, ça ne va absolument rien changer à la dynamique de l'épidémie. Oui, donc Si je vous comprends bien et que je résume, on parle bien d'un virus d'origine zoonotique, euh, d'origine animale, et toute la question est de savoir s'il y a eu un ou deux transmetteurs vecteurs, ou plusieurs d'ailleurs, euh, qui, euh, donc, à un moment où l'homme a été infecté, nécessairement entré dans des laboratoires, mais donc plutôt des laboratoires euh, médicaux, et, et, et euh, qui étaient déjà présents dans, dans l'environnement. Donc, ça n'a pas pu non plus accélérer, euh, en tout cas, ça n'a pas changé un un dispositif d'émergence, si, si, si je vous comprends bien. Vous en êtes déjà assez largement expliqué, mais, mais, mais pour prendre un petit peu plus de temps quand même, quelles sont du coup les motivations, les procédures de traitement en laboratoire, Donc si je vous comprends bien, dans, dans différents laboratoires, puisque finalement, il y a des laboratoires qui sont plus liés à un système médical. Il y a également des laboratoires qui sont plus liés à des, laboratoires, à de, des processus de, de recherche. Et euh, là, dans euh, la famille des coronavirus du moins, eh bien, il y en a eu un qui est devenu euh, une, une épidémie, puis une pandémie. Et puis, il y en a de nombreux autres qui sont sujets, euh, qui sont sujets à recherche. Alors, euh, finalement, quel virus euh, au sein de la famille des coronavirus se, se trouve dans quel laboratoire Et quelles sont les motivations et les procédures de traitement en laboratoire, finalement Alors... En général, pour les virus, donc on s'en remet généralement à, à, à des procédures et à des classements. L'OMS édite un manuel de, de sécurité biologique euh, et les États souverains, euh, eux, euh, décident d'une classification sur la base des, des données publiées par l'OMS, bien sûr. Généralement, les classifications sont les mêmes dans tous les pays. Donc, vous avez des, des virus qui sont classés 1, 2, 3 ou 4. 1, ça veut dire pas de danger, on travaille ça dans un laboratoire de biologie normal, c'est-à-dire avec des paillasses et des équipements standards, et sans, sans protection particulière, si ce n'est les protections normales, les, les bonnes pratiques de laboratoire. Euh, ça va jusqu'au niveau 4, où on est dans une enveloppe, de confinement extrêmement étanche euh, avec des plusieurs étages de filtres de très haute efficacité euh, et où les chercheurs travaillent en scaphandre surpressé avec des contrôles réguliers et sous vidéo surveillance. Au milieu vous avez des, des qui sont les images qui sont les qui images qui sont les fameuses images qu'on voit euh, qu'on voit régulièrement ouais. des chercheurs engoncés dans des qui ressemblent un petit peu à des à des spationautes en fait. Au milieu, il y a les niveaux 2. Alors, un laboratoire de niveau 2, c'est un laboratoire normal euh, qui ferme à clé, euh, dans lequel n'entre que le personnel autorisé, et avec ce qu'on appelle un poste de sécurité microbiologique. C'est-à-dire que le, le virus de niveau 2, qui est d'un risque faible, va être, ne va pas être sorti sur la paillasse comme ça. Il va être manipulé dans un appareil qui gère les flux d'air pour qu'aucune sortie euh, de ce qui se passe dans le volume d'expérience vers le laboratoire ne soit possible. Donc, tout, tout l'air de ce volume d'expérience de est, est rejeté dans le laboratoire après une filtration de très haute efficacité. Un niveau 3, ça devient un petit peu plus complexe. Donc il faut rentrer par un sas, euh, tout est décontaminable, lavable aisément. On change de vêtements, euh, donc on, on laisse la blouse de laboratoire à l'extérieur et on met une blouse spécifique avec des équipements de protection pour rentrer. Le laboratoire est en dépression. On travaille sous des postes de sécurité microbiologique aussi, avec des procédures parfaitement établies, et on a toute une procédure de gestion des effluents et des déchets avec des décontaminations préalables à, à l'élimination. Donc, 1, 2, 3, 4, du sans précaution aux précautions ultimes. Qu'est-ce qu'on va travailler où dépend en fait de, du, de la classification et du process qu'on va mettre en œuvre. Si je prends l'exemple du SARS-2, donc le virus de la COVID-19, l'OMS a édité des, des, des recommandations qui ont été reprises euh, par l'Europe et qui euh, se trouvent maintenant euh, dans un décret de 2020 de la loi française. Le virus SARS-2, donc SARS-CoV-2 pour son appellation officielle, est classé niveau 3, comme le MERS et le SARS-1, et il est précisé que, euh, comme pour d'autres virus de niveau 3, les actes de diagnostic qui ne sont pas susceptibles d'amplifier le virus ou de le concentrer, et qui donc vont n'entraîner ne, la manipulation que de quantités minimes de virus, sont faits en laboratoire de niveau 2, BSL2. Et ça, c'est ce qui colle à la logique du diagnostic, et c'est ce qu'on fait dans tous les laboratoires d'analyse médicale, qui sont généralement de niveau 2 mais que tout acte euh, de nature à amplifier le virus ou tout travail sur des quantités importantes de virus sera fait en niveau 3. Donc, quand vous êtes en diagnostic, euh, juste sans stimuler les échantillons, donc sans aucune capacité à multiplier le virus, vous êtes en niveau 2. Quand vous passez un diagnostic euh, pour isoler le virus, pour amplifier le virus euh, pour ensuite l'envoyer en séquençage, ou pour amplifier le virus pour le passer à des labos, ou le mettre dans des collections et le passer à des, la, à des labos de recherche, là vous êtes déjà en niveau 3. Et dès, dès lors que vous faites de la recherche, ou vous utilisez des systèmes de culture cellulaire qui vont reproduire ce virus, parfois en grande quantité, ou que vous allez sciemment produire de grandes quantités de ce virus pour produire de l'antigène, pour des études ou pour produire des vaccins, là vous êtes en niveau 3 aussi. Donc ça, c'est parfaitement codifié, le SARS-2 ne change rien, il est juste un virus de plus dans cette liste-là, et il vient se, se classer exactement comme ses cousins, le SARS-1 et le MERS, donc virus euh, enveloppé donc relativement fragiles, euh, qu'on peut manipuler en niveau 3 dès lors qu'on fait des amplifications ou des quantités importantes, et qu'on peut manipuler sous forme d'échantillons en niveau 2 à visée de diagnostic euh, sans stimulation. Ça, ce sont des protocoles qui sont euh, des protocoles et des procédures qui sont parfaitement établis depuis euh, très très longtemps. Euh, pour VIH, c'est pareil. Par exemple, pour le virus du sida, c'est un virus qui, dès lors qu'on l'amplifie ou qu'on l'étudie en quantité, est en niveau 3. Il est classé niveau 3, mais le diagnostic, euh, le diagnostic euh, sur des échantillons de, de, de patients est, est fait en laboratoire d'analyse médicale avec les précautions euh, standards de niveau 2. D'accord. Donc, si je vous suis bien, quand un nouveau virus actif est détecté, détecté de manière pathogène, enfin, une émergence de maladie, là, il peut être classé, il peut passer en classification P3, mais a priori pas en P4. Euh, ah, non, alors, il peut alors, passer en P4. Euh, Excusez-moi. En fait, la classification va dépendre de l'expérience qu'on a de la crise. Donc, au départ, lorsque vous avez un virus, par exemple, si vous avez un virus de type Ebola, mais inconnu, mais que vous voyez euh, des, des, des profils cliniques très sévères et où vous voyez que euh, vous avez une mortalité de 70% chez les, gens, chez les gens infectés euh, et que euh, c'est très transmissible, là, tout de suite, le système d'alerte sanitaire va commencer à résonner échantillon en P3, expérience en P4. C'est-à-dire, dès qu'on a une émergence d'un de, de, pathogène qui, qui apparaît comme hautement transmissible et hautement pathogène, on va passer au cran supérieur sans attendre qu'il soit classé. Mais là, pour le, pour le SARS-2-CoVID, euh, le système, et euh, je pense que c'était euh, la réaction normale, a, euh, a réagi en le classant euh, comme ceux auxquels il ressemble, c'est-à-dire un virus certes très transmissible, mais dont la, la pathogénicité n'est pas euh, très élevée, puisqu'il tue, bon ça c'est dommage, mais il tue quand même assez peu de patients, sauf d'un certain groupe à risque. Donc, d'où le fait qu'il est classé en niveau 3 euh, et diagnostiqué en niveau 2. Oui, donc il reste moins pathogène que Ebola, qui, qui, oui. lui, qui lui est travaillé en P4. Oui. Alors, euh, à Wuhan, au fameux institut de virologie de Wuhan, euh, il, y a, il y a pourtant un laboratoire P4. Euh, Qu'a communiqué le laboratoire de l'institut de virologie de Wuhan euh, suite au déclenchement de la pandémie alors D'abord, il faut préciser que l'Institut de virologie de Wuhan, ça n'est pas le laboratoire P4. L'Institut de virologie de Wuhan, c'est un gros institut de l'Académie des sciences de Chine qui regroupe de nombreuses équipes qui travaillent toutes sur de la virologie générale. Euh, ça va du virus d'insectes au virus de chauve-souris en passant par les virus de plantes. Donc, ils font énormément de, de virologie sur de très nombreux types de virus, et d'ailleurs aussi sur VIH. Euh, et puis, ils ont des laboratoires. Donc, ils ont des laboratoires euh, BSL1, BSL2, BSL3, et ils ont le premier laboratoire BSL4, donc p 4 qui a été accrédit, construit et accrédité en Chine. Euh, donc, cet institut euh, de virologie de Wuhan, euh, dans cet institut travaille une équipe qui est une équipe spécialisée dans les coronavirus, euh, en particulier de chauves-souris, qui a publié euh, le virus ancestral du SARS-1 euh, et qui a, qui a la connexion, en fait, ils ont la collection nationale de virus de la faune sauvage. Donc, à l'Institut de virologie de Wuhan, il y a, et c'est normal, la, la collection, la plus grande collection de virus de faune sauvage de Chine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont publié euh, Shoe Jung qui dirige l'équipe euh, spécialisée dans, dans les coronavirus de chauve-souris, dans les coronavirus en fait, euh, Donc, euh, en l'occurrence je la connais puisque j'ai travaillé euh, avec elle pendant cinq années euh, puisqu'elle faisait partie de l'équipe qui suivait euh, aussi le projet P4 tout en étant la, la directrice de l'équipe coronavirus. Donc, elle, quand est sortie cette pandémie, évidemment, elle a été très inquiète. Euh, parce qu'elle sait comme nous qu'un virus peut sortir d'un laboratoire par accident donc elle a vite repris sa collection elle a, elle a, elle a séquencé elle a tout vérifié et elle a publié, euh, elle a publié le virus de chauve-souris aujourd'hui le plus proche du virus euh, SARS-CoV-2 euh, qui est un virus qui a 95% d'homologie avec le, le, le SARS-CoV-2 qui donc n'est pas euh, le virus à l'origine euh, de la pandémie, mais qui est un virus proche, un, un, on peut dire un grand-parent, puisque c'est à partir de celui-là que les, les équipes internationales ont déterminé qu'il y aurait à peu près quelques décennies d'évolution euh, pour passer d'une séquence prototypique euh, telle que celle qu'elle a publiée jusqu'aux séquences actuelles des, des SARS-CoV-2. Donc, euh, voilà ce que l'Institut de virologie de Wuhan a publié ils ont, et a, a communiqué, ils ont publié euh, la séquence euh, la plus proche du SARS-CoV-2 trouvée dans leur collection. Et pourtant, pour être très clair pour les non-spécialistes qui, qui, qui vous écoutent, ce 95% ne peut pas être, euh, et, et, parce que 95% pour des novices, c'est très proche. Euh, en, en, en génétique, qu qu'est-ce qu que ça signifie alors, en génétique, ça veut dire beaucoup plus loin qu'entre l'homme et le chimpanzé. L'homme et le chimpanzé, c'est près de 99% d'homologie. Euh, euh, le virus, euh, le parent le plus proche du SARS-1, euh, chez la civette, a plus de 99% d'homologie avec euh, le virus SARS-1 chez l'homme. Et le virus ancestral de chauve-souris du SARS-1, publié aussi par Shijangli, puisque… Euh, alors, Mais, mais là… A posteriori, puisque c'est un virus qu'elle a, qu a cherché dans des échantillons de, de faune sauvage après, euh, après l'épidémie, et elle a trouvé une séquence qui a 95-96% d'homologie avec le SARS-1. Donc on se trouve exactement dans le même paysage que pour le SARS-1, pour ce qui est des homologies de séquences. Une séquence ancestrale la plus proche, c'est la chauve-souris, qui a autour de 95%. Et ben, alors, une 99% pour le SARS-1, puisqu'on a la civette, et évidemment, on cherche, les équipes cherchent activement quelle, est, quelle serait cette séquence 99% pour le SARS-2. Je, je, je vais me risquer à une analogie, vous, vous m'arrêterez tout de suite si elle est vraiment scientifiquement fondée, mais... C'est un peu comme si, euh, aux abords d'un zoo dans lesquels il y a un chimpanzé, on constatait qu'il y a des humains qui, qui, qui, qui se promènent autour du zoo. On ne pourrait pas en conclure qu'ils se, qu se sont échappés du zoo, puisque finalement, le SARS-CoV-2 a une différence encore plus grande. Est, cette oui. analogie est-elle scientifiquement rigoureuse Étant une analogie, bien sûr. Il ben, faut même aller plus loin que le chimpanzé. Il oui. faut aller, par exemple, jusqu'au macaque. Ouais. Donc, euh, Voilà. <rire> Très bien. À, à, à vous entendre, peut-être une dernière question. Euh, à, à vous entendre, on comprend que euh, finalement, euh, la gestion d'une maladie émergente a été faite, euh, en tout cas selon les protocoles existants, des protocoles qui sont suivis régulièrement, puisqu'il y a des mises à jour régulières, et que même si, ce, si ce, ce virus, cette maladie, est devenue une pandémie, donc avec un impact mondial par définition, malgré tout, le fait qu'on ait une, une, une létalité, une contagiosité beaucoup moins forte que d'autres pathogènes, vous avez évoqué voilà, Ebola, eh fait que quelque part, les, les, les, si, si on vous suit, les, les processus, les protocoles en cours, ne sont pas remis en question Ou bien, est-ce que je comprends bien, enfin, plus précisément, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir du Covid, et de, de, de, de plus d'un an, un an et demi d'épidémie de Covid, sur l'aspect de la gestion des laboratoires Ma question peut se décliner peut-être au niveau international sur les PK, peut-être au niveau national sur, sur, les, sur les pays de P3, je ne sais pas si c'est une bonne, une, bonne, une bonne délinéation, mais... Euh, Est-ce que, est, est -ce que cette pandémie va faire, fait déjà réfléchir la communauté des virologues euh, sur les pratiques de gestion de laboratoire, que ce soit en termes de traitement médical, que ce soit en termes d'augmentation, enfin d'augmentation de, de, de, de, de fonctions aussi pour la recherche et puis de, de recherche plus généralement. Alors, je vais d'abord éliminer le cas des P4. Euh, les P4 sont un club très fermé d'Allemagne. Ils se connaissent tous. Euh, ils communiquent ou pas, et ils collaborent ou pas, mais ils savent très bien euh, qui fait quoi. Et euh, la réglementation, elle n'est pas homogène. La, la norme chinoise est différente de la norme européenne, qui elle-même est différente de la norme canadienne, australienne ou américaine. Euh, mais tout ça se ressemble. Euh, C'est toujours un chercheur en scaphandre avec différentes solutions technologiques pour le faire en sorte que le laboratoire soit lui-même une enveloppe de confinement. Euh, donc, j'élimine les P4, d'abord parce qu'il y en a peu, parce qu'ils se connaissent, parce que la réglementation est claire et qu'elle qu est facile à suivre, et, et puis parce que ça n'a rien à voir avec le SARS-2, parce que le, le SARS-2 n'a rien à faire dans un P4. Euh, donc, ces gens-là savent très bien travailler entre eux et, et collaborer. Alors, au niveau des P3, c'est très différent. Un P3, c'est l'outil, je dirais que c'est la, la brique technologique de base du virologue, qui va travailler sur des pathogènes euh, un petit peu plus embêtants que euh, un petit peu plus embêtants que le rhume saisonnier. Dès lors qu'on arrive sur des maladies qui soit peuvent tuer euh, et pour lesquelles on n'a pas de vaccin, soit euh, peuvent entraîner une épidémie vraiment euh, vraiment gênante, euh, même s'il ne tue pas, on passe en niveau 3. Les, normes 3. les normes niveau 3, c'est un petit peu pareil. Euh, elles ne sont, elles sont pas complètement homogènes, mais elles se ressemblent. En revanche, il y a beaucoup de P3 euh, dans le monde, et là-dessus, euh, il y a des P3 de, divers, de différentes qualités. En France, vous pouvez visiter 20 P3 et vous en verrez euh, des, de qualités diverses. Euh, en Chine, vous pouvez visiter 20 P3 et vous verrez des qualités diverses. Aux États-Unis, c'est partout pareil. Donc là où il y en a beaucoup, il euh, ben, y en a des vieux, il y en a des, il y en a des plus ou moins bien entretenus, il y en a, il euh, y en a des où les procédures sont plus ou moins rigoureuses. Donc, euh, de toute façon, euh, il faut faire attention, et effectivement au niveau 3. Si vous prenez Wikipédia, vous avez, euh, vous avez dans Wikipédia la liste des accidents de laboratoire hein, dans le monde, et il n'y en a pas qu'en Chine. Hein. Donc euh, après, ce n'est pas plus inquiétant que ça. Hein. ça pas... Il faut travailler sur ces virus et les P3 sont un outil majeur de la protection des populations contre, contre les virus pathogènes. Mais ils sont... aucun outil n'est parfait et en science, la sécurité à 100% n'existe pas. Mmh. Euh, donc, euh, au niveau des P3, il y a peut-être des, des choses à faire localement. Euh, par exemple, euh, en vérifiant le niveau de qualité ou en faisant des upgrades technologiques euh, de, de tel ou tel laboratoire dont on pourrait penser qu'il est peut-être un, peu, un petit peu usé, un petit peu, un petit peu dépassé. Mmh. Donc, euh, ça oui. Mais euh, la leçon, à mon avis, ce qu'il faut retenir de la leçon de la COVID surtout, c'est que on avait eu, tout ça n'est pas que scientifique. Et il y a aussi là-dedans des sciences humaines. Moi, je me souviens de 2002-2003, le SARS, avec, euh, je n'y étais pas encore, mais euh, les amis qui y étaient déjà euh, m'ont décrit une Pékin ville morte, euh, avec euh, des craintes énormes dans le monde entier, avec des conséquences économiques euh, faramineuses, pour une, pour une maladie qui finalement n'a fait que 700 morts au niveau mondial, mais avec une gestion que l'OMS a jugée catastrophique par la Chine. L'OMS a publié à l'époque que, que les données publiées par la Chine n'étaient pas fiables, ce qui était quand même un acte très très fort. Après, on a eu H7N9, et H7N9 a été très très bien géré par la Chine, et l'OMS a publié que le système de gestion de crise chinois avait avec H7N9 fait un travail remarquable. Et là, j'étais à Pékin et je peux témoigner que le travail a été remarquable. Euh, les scientifiques et les autorités chinoises ont travaillé main dans la main avec l'OMS et l'émergence H7N9 a été très, très, très bien gérée. Et puis, Covid-2, qui est un virus quand même particulier, parce que beaucoup moins mortel que SARS-1 et H7N9, mais aussi euh, plus facile à transmettre. Euh, et donc, c'est peut-être un profil qui était un petit peu exotique par rapport à ce à quoi on pouvait euh, être habitué. Mais c'est aussi des conditions différentes. Et visiblement, c'est des conditions où il y a eu des retards à l'allumage. Euh, la gestion n'a pas, probablement pas été aussi, euh, euh, aussi optimale qu'on aurait pu l'espérer après H7N9. Et, et donc, je pense que les leçons à apprendre surtout, c'est que euh, quand il y a une émergence d'un nouveau pathogène, euh, il est urgent de communiquer, il est urgent d'ouvrir, d'ouvrir les données, d'ouvrir la communication et il est urgent de se mettre ensemble tous au niveau international pour avoir une action commune euh, et rigoureuse sur la gestion de crise. Et il est urgent de ne pas avoir les réflexes de fermer la porte et de, et de cacher quoi que ce soit. C'est très clair. Merci beaucoup et en particulier de, cette, de ces explications euh... Euh, non pas technique, mais précis sur les différents laboratoires, dont je rappelle que vous êtes un, un, des, un des spécialistes mondiaux. Euh, je, je, je ne sais pas si, peut-être une toute dernière question, je ne sais pas si, si j'ai bien compris, mais j'ai cru comprendre que vous disiez qu'en effet, des fuites de laboratoires euh, de P3 peuvent arriver, euh, de P3 en l'occurrence, euh, peuvent arriver dans de nombreux pays, sont arrivées dans plusieurs pays, qui euh, est-ce que j'ai raison de généraliser sur les quelques cas que vous avez indiqués, qui est que les, les, les exemples par lesquels sont arrivés, euh, sur lesquels des, des fuites éventuelles sont arrivées en P3, euh, étaient tous liés à des maladies qui étaient déjà émergentes, qui étaient déjà euh, de toute façon dehors, et que ça a eu un impact local, mais pas accéléré une maladie. Ou est-ce que ça, c'est une généralisation euh, euh, erronée Est-ce est qu'il y a eu des exemples de. De, il y a des oui, de, épidémies de qui ont été déclenchées par une enfin, fuite de laboratoire. Non, pas d'épidémie. Pas d'épidémie, mais des émergences, oui. Euh, par exemple, la, la, le, virus, le virus de Marbourg, qui est un, qui est un cousin proche d'Ebola, euh, est émergé, euh, est émergé par des accidents de contamination en animalerie euh, en Allemagne alors qu'on n'avait pas... D'ailleurs, ce virus s'appelle le virus de la fièvre de Marbourg parce qu'il a été déterminé là, à l'occasion de, ces... de ces accidents. Donc, il a... oui, il y a des émergences qui peuvent être très sérieuses. Je me souviens que dans les années 90... Il euh, y a une scientifique américaine qui est décédée 15 jours après avoir euh, eu un contact avec une, une sécrétion d'un un macaque, d'un primate non humain, je ne sais plus si c'était un macaque, euh, qui était positif à l'herpès B. L'herpès B, c'est un virus qui, qui ne fait rien aux au, au, au singes, mais qui, lorsqu'il infecte l'homme, est mortel en 15 jours. Donc, il y, y, y a des cas. Il y a des cas comme ça de, de virus, en particulier la fièvre de Marbourg, euh, qui, mais qui n'ont pas donné d'épidémie. C'est toujours resté, euh, toujours resté des, des cas très isolés, euh, parce que quand, en fait, quand, on quand un accident de laboratoire arrive, tout de suite il est repéré. D'ailleurs, les trois accidents de réémergence du SARS-1 à Singapour, à Taïwan et à Pékin ont été traités de façon très, très sérieuse immédiatement, et euh, il n'y a, euh, a eu qu'un cas de transmission euh, mortelle sur les trois accidents. Donc euh, à, à la famille d'un des scientifiques euh, qui l'avait attra euh, attrapé au laboratoire. Donc euh, oui, les accidents arrivent. Non, aujourd'hui, on n'a pas d'épidémie et encore moins de pandémie qui, euh, qui soit venue d'une fuite de laboratoire. Très bien. Merci beaucoup pour cette euh, déconstruction, comme on l'avait annoncé euh, au début, euh, sur les, les différents aspects euh, de l'émergence, de l'évolution, et puis surtout d'organisation des systèmes nationaux et puis du, du, du système international, euh, voilà, qui est peu connu euh, du grand public. Donc, on a on, on a appris beaucoup en vous écoutant. Merci beaucoup, euh, Monsieur Gras. Merci à vous.